Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3. J'ai décidé de vous présenter une frag movie où il y aura donc pas mal d'actions et aussi un peu d'humour. J'espère que vous allez apprécier, amusez-vous bien. encerclé, mec. Oh, c'est mignon Oh, c'est mignon Un peu qui que récupéré ma team, c'était trop droit Oh, mais pu le dire qu'il y avait des ennemis là Je te l'ai dit, j'ai dit, j'étais encerclé tu les décerques un peu là. Mmh. pas J'en ai tué un. Il est en face. Rechaussé en face, il arrive. Il arrive moins déjà. Il y a une hein ouais. ouais, un il, <tousse> il, ah, il est mort, je me suis Il rien à ah, tôt. Tôt. ah mais ouais, merci mais il... Ça reste ton du ici, il en bas quand même. Mais quel abruti Ça arrive, vraiment de baquer sur B, je veux voir. Oh, la... Vas-y Momo, je te le Non, non, vous remontrez a, pas, bande de con. Non, mais les deux étaient morts. Hein. Oh, je suis assez nerveux. de ta gueule avec mon de merde. Oh hélico on Ouais C'est nous, très nous je vais. Ouais. Right. Oui, oui, oui, oui Watch Attention, l'objectif ah, pas. T es t es là, tu me suis, je suis Il y a je du suis on, on fait ce qu'on peut 3. je suis là, je suis là, je Trois Tu veux suis mettre sur suis euh... là, je sur je là, Mathilde ou là, je ou pas je ouais, suis tu peux réanimer Arthur Merci. Merci pour le partage. Hein. Bien joué PC, la rue, dans le drone là, et... Ouh, dommage je c'est le en plein la Il pas tirer ma team. Bien joué a capturé C'est lui, crânobu, hein. je vais être un peu déçu. Le mec qui se casse derrière la murette, je tire dans la murette et Ah Je suis mort, il y en derrière. Ah ils sont à B. J'ai les Arthur, derrière toi. Ouais. Ouais. Il, a pris le sport. il avait de la sport quand même. minute monsieur. Wow euh, euh, euh. Oh le sniper il a pris moi Il est dans le bâtiment il arrive avec tous ces cartes. C'est déjà C'est bon, j'ai eu. Ça à devant de là. Je suis plus la main. Là. Ouais, merci, j'ai fait trop kills d'affilée. C'est bon. On est bien là. On est bien. On est en train d'interpréter là. Non, mais non vas dire ça. Y'en a là je... <rire> tu aussi tu <te> peux tirer <rire> bah, ouais mais ah. je voyais plus rien <rire> Merci ah, C'est pas moi que les... Oui je sais mais <rire> pas Il saute pas peu de ma gueule mais. <rire> non non pas du tout euh... Euh, ça, est... Elle est dure cette partie dis donc sur la gagne, <rire> Merci Arthur, je l'attendais, ça va quand même. Bah moi je des plutôt que ce soit technique, là un, on hein ça Il prudent, j'ai à sniper Il faut Elle ça derrière. Devant toi, euh... Tu... C'est qui qui a dit ça C'est Momo De quoi ah c'est bien Il a rien dit du tout, ok Non mais c'est Arthur. Moi Mais oui c'est Arthur. Mais... <rire> hey oh bien vu Cookie Viens là dans là-bas Dans la maison, c'est bon, il est mort. A gauche, à gauche, à gauche, à gauche ah Attends, je suis t'acheter à Ah de Ah bâtard, Mr... Euh... Uh, Abraham, sur... Del you a. D. You Ah c'est c'est gentil, mais il... je, je suis en train de mon petit Je suis <rire> dans la ta... dibe, regarde, je suis dans la dibe. accroché, Il m'a accroché, je suis accroché derrière la dibe. Je crois que je t'ai vengé. Oh non, raté Bon allez on peut sortir, désolé. Ça marche des fois et des fois ça marche pas. Il, a fait ah, il y a un Il Y'a un monsieur Ah Excuse-moi <rire> <rire> Attention Faut être discret Attention, j'active, rater, T'arrives Oh grenade Grenade Non Boum oh, oh, ça fait mal Aïe Ah oui j'ai là-haut, je l'ai vu Ouais, ah oui j'ai tué au flank c'est cool Je dois faire des kills au flank pour développer mon espace en fait c'est pour ça que je joue mal Tu mal Là là -bas, là -bas, là -bas, là, -bas, là où tire Arthur Tu l'as eu Ah non c'est moi ouais, qui l'ai eu tu te trop ah, con Pas mieux Allez Le mec il laisse sa vie ce... sur... tu en avant Là <rire> est bon il est mort, je crois non viens de voir un je... dans votre secteur Terminé je suis pas à en 29 fait, kills, mais c'est trop euh... oh Il y a un derrière bah, Il met un oui. il les gens tout mal avec son char de vrai, là. Ça, Je crois que c'est des mmh. je crois c'est bon, <rire> bon. ah, ah, si -ce... bah, un peu le kill, mais... C'est là que tu le voleras pas Non mais viens toi toi <rire>